Bonjour, nous sommes le 5 juillet 2021. Chers compatriotes, il faut bien comprendre que l'économie de marché est basée sur deux escroqueries. Premièrement, une rareté artificielle de la monnaie et deuxièmement, une rareté maintenue de la production. De fait, il n'y a pas de science économique. C'est un attrape nigo une invention des banquiers pour justifier leur colossal pouvoir, leurs règles du jeu, leur comptabilité. Aujourd'hui... Il y a une lutte des classes entre les nomades de l'hyperclasse, c'est-à-dire ceux qui contrôlent le système monétaire, les financiers et leurs serviteurs, les médias, les technocrates et la plupart des politiques, d'une part, et tous les autres, d'autre part. Les membres de cette hyperclasse sont pour la plupart malthusiens, en clair, ils trouvent que l'on est trop nombreux, ils pratiquent le machiavélisme avec talent, entre autres avec le diviser afin de régner, et se fichent complètement d'être patriotes et donc de la France et de son peuple. Lors la doctrine économique imposée par les Allemands et cette hyperclasse à l'Union européenne impose une politique monétaire sous l'unique responsabilité d'une banque centrale, ce qui implique que le politique n'a aucun contrôle sur la monnaie. Toujours selon cette doctrine, seule la politique budgétaire, de préférence équilibrée, est du ressort du gouvernement, car même la fixation des salaires et des conditions de travail sont des responsabilités partagées entre les employeurs et les syndicats. En clair, au niveau de la France, notre gouvernement ne gouverne pas grand-chose. Durant cette campagne présidentielle, si vous voulez qu'un candidat aborde en profondeur les questions monétaires, soutenez ma candidature à la primaire populaire. Je serai très probablement le seul candidat à soulever le problème monétaire et sa création ex nihilo par la sphère financière. Il est inutile, voire irresponsable, de faire de la politique au niveau national sans parler de comment est créée la monnaie et de qui contrôle sa création. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je n'ai jamais été élu. À 34 ans en 1997, écœuré par ce système, je me suis engagé en politique et j'ai alors décidé de consacrer ma vie à contribuer à la transformation de cette société que je trouve absurde, violente, extrêmement polluante et inégalitaire. Il est en effet plus que temps de sortir de l'impasse des idéologies néolibérales et ordolibérales. Leurs nocivités ne sont plus à démontrer. Si... Nous en avons la volonté, rien ne nous interdit d'élaborer, puis de mettre en place un autre modèle de société, une autre façon de vivre ensemble, un nouveau rapport avec la nature. Ingénieur de formation, j'ai beaucoup lu, réfléchi et écrit sur la civilisation, la monnaie, la philosophie, l'épistémologie et l'écologie. J'ai une vision assez claire de ce que pourrait être une société organisée autour de l'humain et du bien commun une fois que nous serons débarrassés du dictat des banquiers qui nous manipulent depuis trop longtemps. Bien évidemment, je ne suis pas seul à avoir cette vision. En effet, ceux qui prennent le temps d'envisager cette société, s'ils sont fondamentalement humains, arrivent au même constat ainsi qu'aux mêmes solutions. Je suis entre autres pour le référendum d'initiative citoyenne, pour la sortie de la France de l'OTAN, pour un revenu universel et une réforme monétaire. Mais je ne vais pas entrer dans le détail de mes propositions sur l'éducation, l'agriculture, l'alimentation, la santé, les affaires étrangères, la défense, la justice, la police, les institutions, la monnaie, la production et la distribution des biens matériels, la culture, l'énergie, le logement, la ruralité, les transports, etc. » Tout d'abord parce que vous trouverez un certain nombre de ces propositions sur le blog de l'association Fraternité Citoyenne que j'anime depuis des années, ensuite parce que je compte également sur vos propositions afin d'enrichir ce projet et forcément je suis en accord avec notre socle commun, sinon je ne serai pas candidat à la primaire populaire. Au-delà des qualités humaines comme la tempérance, la prudence, la force d'âme, la justice, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'intégrité, le calme intérieur ou encore une certaine clairvoyance, qui devraient être les qualités requises pour tout homme d'État, ce qui importe pour choisir un président de la République, c'est d'avoir une bonne idée de sa vision et de ses convictions sur ces sujets. Regardez mes vidéos sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube ou encore lisez mon dernier ouvrage sur la monnaie préfacé par Serge Latouche. Dans cet ouvrage, vous trouverez une analyse de notre civilisation de la marchandise et de son corollaire la monnaie-dette. Vous comprendrez comment les maîtres de la monnaie nous manipulent depuis trop longtemps et à quel point cette manipulation s'est accentuée depuis 50 ans, depuis le 15 août 1971. De nombreux extraits sont sur le blog du mouvement Monnaie Juste. Chers concitoyens, chères concitoyennes, celui ou celle qui gagnera cette primaire deviendra probablement président. Votre soutien peut faire toute la différence. J'ai besoin du plus grand nombre de vos soutiens afin d'être qualifié pour la phase finale. S'il vous plaît, allez sur le site primairepopulaire.fr et parrainez ma candidature. Puissions-nous gagner ensemble afin de mettre en place une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique et plus respectueuse de notre environnement. Par avance, merci de votre soutien et merci de faire connaître ma candidature à vos contacts, à vos amis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. N'hésitez pas à me contacter.